Démonstration de double flûte par Jean-Michel Faillard. Spécialement pour euh, Monsieur et Madame Gélie. Je vais vous faire euh, d'abord euh, chaque morceau séparément, puis ensuite les glances. Ça c'est le thème à la euh, flûte soprano. Ensuite on va ajouter ça à l'alto. ça bravo jean mich merci